Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi, selon moi, le scalping est la meilleure méthode de trading. Donc, Ça fait 10 ans que je fais de la bourse et du trading et j'ai cherché différentes méthodes, j'ai testé pas mal de méthodes, j'ai acheté beaucoup de formations et je suis arrivé à la conclusion, comme beaucoup de traders, que le scalping était la meilleure méthode. Pourquoi Parce qu'il est impossible de faire une prévision à long terme de ce que vont faire les marchés financiers. C'est totalement impossible. Vous avez une chance sur deux d'avoir raison, une chance sur deux d'avoir tort. Et si vous investissez beaucoup d'argent, eh vous pouvez également perdre beaucoup d'argent. Si vous regardez l'évolution d'un cours de bourse, vous verrez bien que jamais il ne monte en ligne droite. Vous avez toujours des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Alors ça peut prendre des mois à la hausse, un mois à la baisse, à la hausse, à la baisse. On ne sait jamais prévoir à très long terme comment ça va évoluer. Ça peut tout d'un coup chuter, ça peut tout d'un coup exploser à la hausse. Mais on ne sait pas prévoir ça. Personne ne sait le prévoir. Oui, peut-être des, des, des traders qui traitent des centaines de millions ou de milliards de dollars, euh, ils peuvent faire bouger les marchés, mais c'est ni vous ni moi qui allons faire bouger les marchés. Qu'est-ce que nous devons faire C'est essayer de trouver les indications qui vont nous dire dans quel sens d'aller le marché et suivre cette tendance, pour suivre la tendance des gros traders qui euh, traitent sur les marchés. Donc, si vous regardez euh, l'évolution des marchés mensuellement, vous voyez les évolutions. Si vous allez sur des unités de temps plus petites, par exemple la semaine, la journée, les heures, etc., vous verrez que sur toutes les unités de temps, vous avez des marchés qui fluctuent, qui montent, qui baissent. Donc, vous pouvez très bien avoir une journée à la hausse et une autre journée à la baisse. Si vous restez euh, avec des positions ouvertes pendant plusieurs jours, eh bien vous risquez d'avoir une, une bonne journée et que le lendemain, vous avez perdu tous vos gains de la veille. C'est dommage. Donc, si vous allez sur des unités de temps plus courtes, par exemple, euh, les heures, vous allez voir exactement la même chose, donc des hausses, des baisses, etc. Et si vous descendez sur des unités de temps encore plus petites, vous allez trouver également toujours le même principe, donc ces marchés qui montent, qui baissent, etc. Et si vous allez sur, par exemple, les unités de temps d'une seconde, vous voyez exactement la même chose, c'est-à-dire que vous voyez un marché qui monte, un marché qui baisse, qui monte, qui baissent de manière incessante. Parfois, vous avez des ranges, donc un marché qui reste dans une bande horizontale, mais il monte et il descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez essayer de prendre rapidement vos bénéfices quand vous êtes positionné. Et il est possible même d'aller en dessous de la seconde de trader antique sur la plateforme ProRealTime, mais vous allez voir à ce moment-là, que vous pouvez également prendre très rapidement des trades en très peu de temps. Donc en dessous de la seconde, vous avez la possibilité de voir par exemple en tick, vous vous positionnez sur 100 tick, et eh bien vous voyez exactement la même chose. Et si vous utilisez une bonne méthode de trading comme ma méthode de scalping, et eh bien vous voyez que les indicateurs vont vous dire à quel moment vous positionner et à quel moment sortir du marché. Tout ça est expliqué dans ma formation au scalping et avec l'indicateur Ishimoku également, vous avez des liens sous ma vidéo et ici en haut sur la vidéo. Donc vous avez tout intérêt à sortir rapidement du marché avant que le marché se retourne et vous cumulez ainsi vos gains. Donc, Les trades peuvent durer quelques secondes voire quelques minutes maximum mais vous allez chaque fois prendre vos bénéfices et pas attendre des heures avant de prendre vos bénéfices. C'est comme ça qu'à la fin de la journée vous arrivez parfois à faire des journées avec 100% de trades gagnants. C'est la raison pour laquelle le scalping est selon moi la meilleure méthode et vous pouvez voir des bons traders qui font du scalping qui arrivent à faire beaucoup de journées avec 100% de trades gagnants et arriver avec des résultats mensuels réguliers Excellent, avec un taux de réussite très très bon. Et il n'y a que le scalping qui vous permet d'arriver à ces résultats. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ma méthode de scalping, vous avez des liens sous la vidéo et ici au-dessus. Vous verrez qu'il ne faut pas des jours avant de comprendre cette méthode et de pouvoir l'appliquer. Donc tout est expliqué en vidéo. Et ensuite, je vous donne les liens vers des brokers où vous pouvez ouvrir un compte démo et tester très rapidement cette méthode. Voilà, je vous dis à très bientôt. Likez cette vidéo, partagez-la. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.